Le comité régional du tourisme Midi-Pyrénées et l'association J'accède se sont réunis pour renouveler la signature de leur partenariat. Monsieur Grin, quelles sont les missions principales du CRT Midi-Pyrénées Midi et dans quelle mesure est-ce que vous y intégrez l'accessibilité Alors le CRT est une, sous forme associative, un peu comme Jacques à la différence que c'est une obligation réglementaire qui a été instituée par les lois de décentralisation en 1989 et qui a apporté obligation aux régions de se doter dans le cadre du transfert de la compétence tourisme d'un organisme chargé de faire la promotion du territoire. On a développé des actions vers le tourisme durable, vers le tourisme social, de façon à faire ce que des jeunes qui n'ont pas les moyens de partir en vacances ou des enfants puissent passer quelques temps dans des stations de ski ou, ou de, de sport balnéaire ou autre, mais également de travailler sur des actions de promotion vers la culture, vers le no-tourisme, avec des outils qui sont aujourd'hui développés tels que le Alors, un point important, c'est ce que nous appelons, nous, le tourisme adapté. Le tourisme adapté, c'est mise en place au niveau du Comité Régional du Tourisme, c'est de permettre d'identifier les lieux qui peuvent être en mesure d'accueillir des personnes en situation de handicap. Mais ce ne sont pas uniquement des outils des hôtels, des restaurants, c'est aussi des lieux qui peuvent être des musées, qui peuvent être des grottes, qui peuvent être des sites comme par exemple le site de Gavarnie, qui est classé UNESCO mais qui a une accessibilité tout à fait remarquable puisque les collectivités locales ont permis de, de permettre le passage des, des, des, des fauteuils ou, ou des choses comme ça. Donc on est véritablement sur une, une vision assez large du tourisme. Il faut dire que la, les, les personnes à situation de handicap sont aussi pour nous des, des touristes comme les autres. Donc il faut véritablement qu'ils puissent avoir la connaissance des lieux dans lesquels ils peuvent se mouvoir sans difficulté. Il y a aussi derrière ça un intérêt économique, puisque le tourisme représente, si je prends l'exemple de Midi-Pyrénées, à peu près une, une quinzaine de millions de touristes par an. C'est important. et Il faut que les personnes qui sont en situation de difficulté physique ou mentale puissent faire partie de ces 15 millions, mais aient l'information très en avant. D'où la coopération que nous avons avec vous, parce que je crois que vous avez une, une expertise en la matière, nous en avons une euh, dans la nôtre, donc c'est une opération gagnant-gagnant. Monsieur Birambeau, qu'est-ce que j'accède et pourquoi ce partenariat avec le CRT Midi-Pyrénées est-il important Eh bien, j'accède, euh, c'est un guide sur, euh, sur smartphone et internet euh, qui permet à chacun de connaître les conditions d'accessibilité euh, des établissements ouverts au public. Alors, sur J'accède, euh, eh on prend en compte euh, euh, tout type d'handicap. Euh, C'est-à-dire que par exemple, pour euh, un musée, on pourrait préciser euh, s'il y a une boucle magnétique, euh, s'il y a une annonce vocale des étages dans l'ascenseur, euh, ou par exemple, est-ce si, si, si qu'il y a des, des informations en braille. Et puis, pour les mamans avec, euh, avec Poussette, eh il y a moyen d'identifier tous les lieux. Euh, de plein pied par exemple, parce que euh, devoir porter une poussette pour monter trois marches, c'est souvent compliqué. Et euh, donc, euh, donc, ces actions, on essaye de répondre à la diversité des, des situations de mobilité. Euh, par quels moyens de communication est-ce que le CRT Midi-Pyrénées valorise les professionnels de la région qui se sont rendus accessibles Alors, les moyens que nous met, mettons en place, euh, naturellement, c'est dans le cadre de l'itourisme, e c'est-à-dire dans la dématérialisation. On a un certain nombre de plateformes qu'on partage, qu'on partage avec les départements et qu'on partage avec les offices du tourisme et qui permettent justement d'agréger les renseignements. Alors il y a un système de fiches, je ne veux pas rentrer dans une technique trop, trop importante. Donc il y a cet partage d'informations, cet aspect un peu collaboratif qui fait que le renseignement est alimenté régulièrement, il y a une véritable vie, C'est Ce pas un document statique, il évolue en fonction de l'évolution naturellement de l'accessibilité du site, mais également, il évolue par le retour que les personnes qui ont visité euh, peuvent apporter euh, sur ce document. Donc c'est un dialogue permanent euh, qui existe entre des personnes qui ne sont pas forcément en situation de handicap, mais qui peuvent collaborer et participer à ça, aux professionnels du tourisme, aux institutionnels dont nous faisons partie, et également à l'association J'accède qui intervient euh, de façon efficace sur ce type de problématique. L'intérêt de cette opération, je crois qu'il faut être, Claire, le tourisme est une économie, le tourisme est une industrie, euh, donc euh, l'intérêt c'est d'augmenter la part de marché. Euh, les personnes en situation de handicap ont souvent une appréhension légitime euh, lorsqu'elles veulent planifier des euh, déplacement, euh, un week-end, euh, des vacances, en disant « mais est-ce que euh, je vais pouvoir être accueilli? Euh, compte tenu du handicap que, que j'ai, que ce soit un handicap provisoire ou, ou, ou permanent. Pour les professionnels du tourisme, ce sont également, ben, des, je vais le dire très clairement, euh, peut-être de façon un peu brutale, mais ce sont des consommateurs comme les autres. Et je crois que ce, ce point permet justement de légitimer l'action que collectivité territoriale, un comité régional du tourisme, peut euh, mettre en termes d'investissement pour améliorer cette, cette connaissance. La circulation des personnes, je crois que c'est aussi un droit. Euh, c'est un droit euh, que chacun puisse pouvoir se déplacer et accéder à, à, à l'ensemble des services qui sont apportés à, à la population. Donc, véritablement, on est dans notre rôle, on est dans notre rôle de, de collectivité, on est dans notre rôle d'associatif de comité régional du tourisme, avec naturellement euh, le retour évident pour les professionnels qui peuvent se voir euh, la possibilité d'accueillir des personnes qui sont dans cette situation-là et qui, je le disais, font de nuitée, font de la restauration, font de l'acquisition de, de biens, mais également font des visites de musées, de grottes et d'autres choses. Alors, M. Birambeau, en quoi cette coopération est-elle si innovante Notre partenariat avec le CRT Midi-Pyrénées est vraiment innovant dans la mesure où euh, toutes les informations collectées euh, sur l'accessibilité vont à la fois se retrouver sur votre plateforme de CRT et à la fois sur J'accède. Et puis euh, aussi, ce qu'on a prévu avec la deuxième phase du euh, partenariat, c'est de lancer euh, la caravane de l'accessibilité. Donc c'est un projet euh, itinérant qui vise à, à rassembler différents acteurs la société civile, euh, les collectivités et euh, et les entreprises, euh, par le biais d'actions organisées sur le terrain. Le résultat à la clé sera sera beaucoup plus d'adresses euh, référencées. Donc ça c'est vraiment très important. Et euh, donc euh, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui euh, nous, nous signons euh, un avenant et on espère là, que, que, que d'autres CRT, euh, des autres régions pourront euh, s'inspirer de notre démarche euh, qui vraiment bah, fait avancer aussi bien euh, en termes économiques que euh, social. Merci beaucoup. D'ailleurs, merci à vous.